Bonjour à tous, alors je voulais euh, vous souhaiter euh, pour cette nouvelle année, une très bonne année 2020, qu'elle euh, vous soit remplie euh, de bonheur, qu'elle soit meilleure pour vous que l'année dernière euh, et que tous vos voeux euh, les plus chers se réalisent, que vous ayez euh, plein de bonheur, d'amour et de, de santé et de joie dans vos cœurs. C'est mes voeux euh, en présence d'un grand témoin, le soleil, voilà. C'est mes voeux pour euh, cette euh, nouvelle année 2020, pour vous tous, parce qu'on en a tous besoin. Bon, ben, euh, ça c'était ce qui me sort du cœur. Maintenant, bien sûr, euh, je viens euh, avec une petites news, hein des petites choses qui m'ont interpellée quand même parce que alors la première chose qui m'a interpellée c'est quand même euh, l'élocution de Macron hier hein, qui a été euh, c'était un, un direct, euh, un direct euh, filmé hein, enregistré ouais. donc euh, soit on fait des directs soit on les enregistre mais on ne fait pas les deux en même temps c'est ça, ça colle pas hein Là, euh, moi, je ne fais pas un direct, je, je m'enregistre pour vous parler, d'accord euh, Macron, euh, il s'est enregistré, mais ça passait en direct. Ah, là, voilà. Bah oui. Moi, quand vous le, vous le regardez, vous le regardez en direct aussi, hein Mais ça a été enregistré avant. Enfin, bon, ça, c'est le petit machin qui ça me plaît beaucoup. Après, il y a aussi le fait qu'il euh, a dit qu'il ne reviendrait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tout sur ce qu'il avait décidé donc les réformes Bon, alors il a demandé à son premier ministre hein, il se débarrasse un peu de la patate chaude et il a demandé à son premier ministre de trouver des compromis il euh, n'y a pas de compromis à avoir c'est on jette on jette à la poubelle il n'y a pas de compromis à avoir alors que, quelle que soit la décision que va prendre euh, le premier ministre il euh, n'y a pas de compromis possible Hein, c'est juste non, N-O-N -N. ça rentre dans vos cabochons ou pas, hein, c'est N-O-N pas de compromis possible parce que déjà la retraite on n'en aura pas beaucoup alors euh, avec la nouvelle façon euh, qui vont la nouvelle réforme qu'ils mettent en place pour la retraite euh, en plus on va travailler de plus en plus vieux euh, et je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment euh, du B un bénéfice quelconque dans cette réforme de retraite. Après, oh, il a fait un tout petit geste, un tout petit geste, il a dit pour les professions pénibles. Mmh, mmh, les professions pénibles. À part être assis derrière un bureau, et encore quand vous êtes assis derrière un bureau, trouver le moyen de vous faire des limbagos et d'avoir mal au dos, dites-moi, dites-moi, quelles sont les professions qui ne sont pas pénibles parce que même être assis euh, derrière un bureau c'est pénible. Quand vous êtes euh, 8 heures d'affilée assis derrière un bureau euh, à taper des rapports, etc. c'est pénible. Donc moi j'en viens à dire que tous les emplois sont pénibles. Donc euh, quand on vient nous dire que ouais, on va faire un petit geste pour euh, les emplois pénibles, bah pardon, mais euh, le petit geste c'est pour tout le monde. Hein c'est pour tout le monde. Parce que tous les emplois sont pénibles. Hein? Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule parce que je trouve ça inadmissible. C'est pas que... Moi je travaille pas, mais j'ai fait des emplois pénibles. Je travaille dans les milieux hospitaliers. Croyez-moi que c'est pénible. Les pompiers, c'est pénible. La police, c'est pénible. Euh, quoi donc Quoi d'autre euh, les, euh, euh, les gens qui... travaillent pour la mairie à nettoyer les rues avec un balai, c'est pénible. Hein? Euh, les gens, tout, tout est pénible donc je ne vois pas euh, le côté pénible me dérange parce que tous les travaux, tout, tous les métiers sont pénibles hein, quoi qu'on en dise enfin, parce que euh, voilà, je n'ai pas tourné en rond pendant 35 ans tous les métiers sont pénibles donc euh, euh, le, le petit pas en avant c'était juste euh, un pas en avant et deux en arrière, c'est tout, je trouve ça lamentable mais bon, c'est pas nouveau. Hein. C'est euh, hein. Macronie, c'est comme ça. Hein. De toute façon, euh, on l'a bien retrouvé. Hein. C'était bien lui. Hein. C'était pas euh, son clone. Hein. Et toujours aussi euh, imbu de lui-même et toujours aussi sûr de ce qu'il va dire, même si c'est des grosses conneries et des gros mensonges dont tout le monde est déjà au courant. Il bon, faut bien qu'il les sorte. Hein. Il avait 18 ans. Et 18 ans. 18, 18 minutes pour parler, ah bah, euh, il a dit ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il ne céderait pas. Voilà. Il n'y a que ceux qui rêvent au, qui, qui croient encore au Père Noël, qui pensent qu'il va changer quoi que ce soit. Hum. Les autres, il y a longtemps qu'ils ont trouvé euh, qu'ils qu ont compris qu'il ne changerait rien. Voilà. Et puis euh, mon mari il me dit euh, j'espère qu'il ne sera pas réélu. Hum. Bah c'est euh, si à souhaiter qu'il ne soit pas réélu. Oui. À essayer allez savoir ce qu'ils vont me pondre à côté, est-ce que ça sera mieux Je ne sais pas, donc, comme vu on est parti, je dirais qu'on est mal barré, hein voilà. C'est comme ça. Un truc qui m'a bien fait rire, par contre, Ah bah oui, non, mais il n'y a pas que du mauvais, non plus, il faut pas exagérer. Un truc qui m'a bien fait rire, c'est l'évasion de Carlos Ghosn. Alors là, c'est le pompon. J'adore, j'adore. Euh, le bonhomme par lui-même, je ne connais pas, hein. je... Je ne connais pas plus que ça, et puis, il, il, à vrai dire, il ne m'intéresse pas plus que ça, non. Mais, alors, le coup de l'évasion, moi, je trouve ça euh, génial, génial. Il était assigné à résidence, donc surveillé par des gardes, quand même, hein, c'est quand même pas, hein, c'est Carlos Ghosn, hein, qui, qui a quand même un gros dossier euh, derrière... Euh, Derrière lui, même s'il s'en défend, et même si on ne connaît pas tous les aboutissants de cette affaire, on nous a quand même bien, euh, euh, comment dire, euh, balancé dans les oreilles et dans les yeux et tout, que c'était l'homme à abattre. Ah, c'était l'homme à abattre. Il a été en prison, et après il a été en résidence surveillée. Et bien maintenant, il s'est enfui. Ah ouais, il s'est retrouvé en Iran. C'est génial. Alors moi j'aimerais bien qu'on me dise comment quelqu'un comme lui, qui était sous haute surveillance quand même, il faut préciser, il hein, était sous haute surveillance, comment il a fait pour s'évader Bah ouais, bah je sais pas. Bon, il devait avoir deux ou trois personnes qui étaient d'accord avec lui, qui étaient d'accord avec sa façon de faire et sa façon de dire, et ben, voilà, des fois il ne faut pas grand chose, hein. juste quelques amis bien placés, et puis voilà. Alors, euh, ce qui me dérange pour lui, ça, ça me dérange fortement pour lui, c'est qu'il est, pré qu est, qu est prévu, et qu'il est dit à tout le monde, et que tout le monde le sache, qu'il a décidé de faire une conférence de presse mercredi. Je ne sais pas si c'est très bien. Je ne sais pas si c'est très bon pour lui. Ah, euh, la conférence de presse, c'est très bien. Hein, c'est qu'il fasse une conférence de presse, qu'il qu puisse s'exprimer, qu'il puisse se dire ce qu'il en est, etc. C'est très bien. C'est tout le... C'est tout la... euh, euh, euh, le côté médiatique qui est autour qui me dérange. Tout ce côté... Euh... Attention, mercredi, il fait son débat. Alors, il y a deux choses. Premièrement, bah, il risque sa vie. En annonçant à tout le monde, bah, il risque sa vie. Hein, parce qu'il n'a pas des amis, ce cher monsieur. Hein Puis deuxièmement, je me demande s'ils ne vont pas profiter euh, de ces révélations. Parce qu'il va sûrement faire des révélations. De ses révélations pour qu'il nous tombe encore un truc sur quoi de la gueule via les révélations. Pendant qu'on est en train d'écouter ces révélations, bah, il, il y a sûrement peut-être qu'il quelque chose qui va nous arriver dessus. Peut-être bien. Hmm. Ou ouais, à moins que ce soit à lui qu'il arrive quelque chose. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il qu en soit, et comme d'habitude, mes vidéos, c'est des choses qui m'interpellent. Hein. Je n'ai pas la réponse aux questions que je vous pose, puisque je vous les pose. Donc, il n'y a pas forcément la, la réponse. Et euh, non, je n'ai pas fait de recherche cette fois-ci, pour la simple et bonne raison que, voilà, il y a eu, euh, il y a eu bah, les fêtes du Nouvel An et les fêtes de Noël, et que moi, euh, de mon côté, euh, depuis euh, plus d'un mois maintenant, je suis en crise de fibro intrans donc je n'ai pas eu trop le temps de faire des recherches. Et voilà, donc euh, non, cette fois-ci vous ne trouverez pas de recherche. Si vous voulez savoir des choses, et eh ben, vous savez quoi Je vous conseille de prendre votre petit ordi hein, et d'aller faire vos recherches par vous-même. Quoi qu'il en soit, ouais. voilà, vous avez mon point de vue. Donc, eh ben, écoutez, ben, euh, ça sera tout pour cette fois. Je vous souhaite encore une très bonne année et euh, j'espère que tout se passera bien pour vous en tout cas mieux que l'année dernière pour les moins chanceux et euh, ben, je me souhaite une bonne année à moi aussi parce que du coup j'en ai besoin hein, parce que le mois de décembre a été vraiment très très pénible aussi bien physiquement que moralement donc euh, je vous souhaite euh, euh, à tous une très bonne année 2020 euh, prenez soin de vous et en attendant une nouvelle vidéo Portez-vous bien. Bye.